À l'origine, le massacre de Wounded Knee, en fait, c'est un accident. En réalité, euh, en 1890, les Sioux sont euh, au bout du rouleau. Le bison qui faisait leur vie euh, est exterminé. Leurs enfants sont envoyés dans des écoles pour devenir américains et à ne plus, ne plus parler la, la langue. Leurs institutions sont détruites. Et il y a un mouvement messianique qui, qui, qui apparaît. Le Christ leur apparaît, le Messie et leur dit, euh, j'étais le, le dieu des Blancs, mais ils m'ont crucifié, ils m'ont rejeté, je suis désormais le dieu des Indiens, venez avec moi au paradis, et voyez, euh, vos parents euh, sont, ne manquent de rien, il y a des bisons partout, le, quand on tue un bison, il renaît immédiatement, c'est l'abondance, tout le monde est heureux, et les Blancs vont partir, ils vont disparaître. Et les Américains prennent peur d'un mouvement qui euh, promet leur euh, disparition, et donc euh, on envoie l'armée dans les réserves pour euh, mater euh, les troubles, et à l'occasion de l'arraisonnement d'une troupe d'environ 400 personnes, dont des vieillards, des femmes et des enfants, l'armée désarme les, les guerriers et au moment du désarmement, un coup de feu part du côté indien et une fusillade s'enclenche qui euh, entraîne euh, une tuerie et le, et le massacre de, de, de, des, des femmes, des enfants et des vieillards. Alors il y a une différence entre l'histoire et l'archéologie. L'histoire, pour aller vite, quitte à être un peu caricaturale, l'histoire... Euh, ça repose sur ce qui s'est dit des événements, ce que les gens en euh, on, ont on, on dit, ce, ce, ce dont ils se souviennent. Et l'archéologie, ça s'intéresse aux choses matérielles, c'est-à-dire ce qu'ont fait les gens et ce qui leur est arrivé. Et puis aussi l'archéologie, ça fonctionne avec les, les traces et les strates, c'est-à-dire ça s'intéresse pas seulement à l'événement lui-même, mais à la manière dont cet événement résonne, si vous voulez, dans tous les passés qui lui succèdent. Comment cet événement est, est rejoué remise en jeu à partir du moment où il est, où il est, où il est remémoré dans, dans les passés qui le, qui le suivent. La notion de génocide, c'est une notion compliquée, euh, sur laquelle il n'y a pas de consensus aujourd'hui, euh, parce que c'est à la fois une notion historique, il y a eu des génocides, le génocide juif est le premier d'entre eux, mais il y a aussi le génocide Khmer, il y a eu aussi un génocide de Rwanda, il y a eu plusieurs génocides dans, dans, dans le courant du XXe siècle. Et à l'origine, c'est une notion pénale, c'est-à-dire, c'est un, un juriste qui s'appelle Lemkin, qui a défini, il a dit, bon, il y a, il y a le crime d'homicide quand on tue une personne, mais il y a un crime nouveau qui apparaît avec l'Allemagne nazie, c'est le crime de tuer un groupe, génocide, un, un peuple. Et donc, comme dans toute notion juridique, la question de l'intention se pose. C'est la différence entre un homicide involontaire et un meurtre ou un assassinat. Il est, il, il est prévu, il est délibéré. Et finalement, la notion de génocide s'est trouvée restreinte euh, du point de vue juridique à la question de l'intention. Les nazis avaient indiqué qu'ils avaient l'intention d'exterminer tous les juifs, mais les américains n'ont jamais dit qu'ils voulaient exterminer toute la population amérindienne. Et euh, les gens qui travaillent sur les génocides aujourd'hui, les historiens, les sociologues, sont plus attentifs à ce qu'ils appellent le processus génocidaire, c'est-à-dire que pour que le massacre, pour que la tuerie se déclenche, euh, il faut qu'elle soit préparée par un substrat, pour utiliser un terme archéologique, c'est-à-dire qu'il faut que juridiquement on ait préparé le déclassement, la déshumanisation de, de, de ceux qui finalement, de ceux à qui au finalement on, on refuse le droit de vivre. Et le massacre, euh, il suffit d'une étincelle pour qu'il pour qu'il se déclenche. Euh, Wounded Knee se place tout à fait dans cette situation-là. Les Indiens sont ceux qui euh, qui sont destinés à s'effacer devant la civilisation, tandis que ceux qui sont destinés à prospérer en Amérique, c'est les colons, les Américains, les, les, les nouveaux venus. Le rapprochement entre les Indiens et les Gaulois, il paraît euh, étonnant et un peu déplacé au premier regard. Mais en fait, c'est une histoire qui est très très proche. C'est-à-dire que c'est des sociétés qui se ressemblent beaucoup. Ce sont euh, des sociétés guerrières, euh, des sociétés euh, sur les, dans lesquelles la guerre repose sur le, le, la, la, la cavalerie. Ce sont des sociétés qui, ont, qui sont des sociétés agressives, qui ont une, une phase d'expansion. Et puis sur, euh, sur le tard, elles se sont retrouvées dans une position défensive où elles étaient envahies, où elles se sont défendues, où finalement elles ont été conquises, vaincues, colonisées. Et au cours de ce processus de colonisation, ce qui est arrivé aux Indiens est à peu près la même chose que ce qui est arrivé aux Gaulois. Euh, on perd les institutions, on perd la religion, euh, et pour finir, on perd la langue. Euh, on ne parle plus gaulois aujourd'hui, le français, c'est une, une langue évoluée du latin. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était... Euh, alors évidemment, on, on ne peut plus savoir du côté, du, du côté des Gaulois, ça s'est passé il y a 2000 ans. Mais du côté des Indiens, c'est pas si loin, c'est il y a 130 ans. Donc ce qui m'intéressait de voir, c'est comment la mémoire de ces événements résonne encore dans le présent. Co comment c'est vécu et comment c'est perçu et j'étais très frappé de voir qu'en fait, le, les guerres indiennes ont, ont, ont encore une, une marque extrêmement profonde de, dans, dans la société américaine, et en particulier chez les Amérindiens. Les Indiens euh, utilisent le terme de guérison de l'âme. Euh, et pour eux, la justice est, est d'abord une justice réparatrice. Et c'est en cela qu'il y a une contradiction avec la justice américaine, la justice occidentale. Euh, pour eux, chacun doit chercher les moyens de réparer... Euh, la blessure qui été commise dans le passé euh, ceux qui en souffrent évidemment mais aussi ceux, ceux qui l'ont créé doivent travailler avec euh, avec ceux qui en souffrent et ça c'est une vision complètement complètement amérindienne qui sort à, à une impossibilité du côté américain les Indiens lorsqu'ils ont été capturés étaient sous statut de prisonniers de guerre donc leur accorder des réparations ça voudrait dire que bah, si on accorde des réparations aux Indiens, pourquoi pas euh, aux Allemands, pourquoi pas aux Coréens du Nord, aux Vietnamiens, euh, aux Irakiens, aux Japonais, etc., à, à tous les anciens ennemis de l'Amérique. Euh, les Indiens ont voulu aussi qu'on supprime les médailles d'honneur. Il y a eu 20 médailles d'honneur, la plus haute distinction accordée dans, à l'armée américaine. Euh, 20 médailles d'honneur pour Wundhutny, alors qu'il n'y en a que 4 pour le, le, le débarquement de Normandie, où il y a près de 60 000 hommes. Donc vous voyez la disproportion. Et là encore, si euh, on examine les, les médailles euh, décernées pour des, pour des faits de guerre, euh, euh, pourquoi pas regarder les médailles accordées à la guerre du Vietnam, à la guerre du Golfe, enfin bref, à toutes les guerres américaines. Donc on, on ne peut pas s'en sortir. Et euh, la condition pour la guérison de l'âme, je pense, elle est la même pour tous les peuples. J'ai d'abord que la vérité soit établie sur ce qui s'est réellement passé, parce que pour l'instant, elle, elle ne l'est pas, euh, et c'est l'objectif de ce travail en, en, en fait, c'est de faire surgir la vérité du sol, la vérité des archives du sol. Et puis c'est la justice aussi. Sinon, on est dans des mesures symboliques qui euh, sont peut-être sympathiques. On va faire des des fêtes ensemble, on va faire des barbecues, on va faire des matchs de foot. Mais euh, on, on ne guérira pas le, le, le traumatisme extrêmement profond qui est influ, un, un, infligé aux populations amérindiennes. Les valeurs collectives des, des, des populations des plaines sont vues euh, comme aux antipodes des valeurs de la société américaine. En particulier, il y a beaucoup de pratiques collectives. Il y a, en, il y a notamment ce qu'on appelle la pratique du giveaway. C'est euh, justement quand il y a eu un deuil, la collectivité euh, fait un, un, don, un don collectif. Et ça, ces pratiques-là, elles sont désignées comme socialistes pour les autorités américaines. Donc il y a un aspect collectiviste, si vous voulez, dans la, dans, dans la société amérindienne, qui est en contradiction avec la société américaine. Mais là où c'est intéressant, c'est que... Chaque culture est, est toujours extrêmement fluide, variable, plastique. Et donc ce qui s'est passé, c'est une, une sorte d'adaptation, en quelque sorte. Euh, pour ménager les moyens de survie, les communautés autochtones ont été obligées de se couler dans, dans certains des, des, des, des modes de vie américains. Et c'est ça qui est tout à fait euh, extraordinaire à extraordinaire à observer. Par exemple, on a euh, une des obsessions des autorités américaines, c'est de les sédentariser et de, de, tra de, de transformer ces nomades en agriculteurs éleveurs, et donc de leur construire des maisons fixes. Et c'est tout à fait intéressant parce que ils n'ont pas l'usage de ces maisons. Et donc, euh, aux grandes dames des, des, des gérants des, des, des, des réserves, euh, ils n'occupent pas toutes les pièces. Ils n'occupent qu'une seule des pièces et puis les autres servent de, servent de débarras. De même, ils n'aménagent pas. Le, les, les, quand vous allez dans les réserves, encore aujourd'hui, vous voyez énormément d'immondices et d'épaves qui traînent autour des, des, des mobilhomes. Bah, ça, euh, les Amérindiens avaient toujours fait ça, mais c'est avec, avec des déchets organiques, avec euh, de l'écorce, des pots, des, des, des, des choses qui, qui, qui ne survivent pas. Là, c'est des produits industriels, donc immédiatement, ça change complètement. Donc il euh, y a une sorte d'adaptation, si vous voulez, des de, de, de modes de vie amérindiens au, au mode de vie américain qui est, qui est assez fascinant à observer et qui est aussi les éléments de leur résilience.